Cette formation va vous permettre de comprendre le fonctionnement d'un robot, de comprendre comment l'intégrer sur un poste de travail dans une entreprise et vous permettre de comprendre comment le programmer pour respecter un cahier des charges. Cette formation s'adresse donc à des personnes qui veulent soit travailler dans une entreprise ayant déjà des robots et souhaitant soit développer son parc robotique, soit modifier l'utilisation de, des robots, soit pour des personnes voulant travailler dans des entreprises souhaitant intégrer des robots pour se diriger vers l'industrie du futur. Cette formation s'adresse à des personnes ayant des compétences soit en mécanique, soit en électronique, soit en électrotechnique, soit en informatique, soit en automatique. À l'issue de la formation, vous aurez, en plus de ces compétences initiales, des compétences en robotique. L'ensemble de ces compétences vous permettra d'aider les entreprises dans l'intégration ou dans le développement de la robotisation. Cette formation est proposée par le CNAM Région-Centre et par l'Université d'Orléans sous la forme de formation initiale, formation tout au long de la vie, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. En pratique, la formation a lieu à 80% à distance, sous la forme de cours à télécharger et de classes virtuelles, qui sont des regroupements où les étudiants sont en contact à distance avec les enseignants. Les 20% restants sont des regroupements sur deux jours, à Bourges.